Yo, yo, yo Allez, salut à tous Comment allez-vous Ici Tina Yo les sauvages Alors, aujourd'hui, on se retrouve pour une nouvelle vidéo sur la chaîne YouTube Tina Fitness Alors, c'est quoi la chaîne YouTube Tina Fitness C'est une chaîne de fitness, musculation, remise en forme, tout ce que tu veux. Prendre du poids, perdre du poids, euh, manger, boire, dormir, faire caca, faire pipi, stop On s'arrête là Stop pour les blagues Alors, aujourd'hui, on se retrouve pour la deuxième séance Et oui, c'est la deuxième séance, la deuxième fois que je vous fais une vidéo Alors, c'est quoi la séance Pectoraux, la science PEC, et oui, c'est la meilleure séance de toute la vie! Ouais! Dora l'exploratrice, la vie est belle! you, you, you. Bref, on arrête de faire des bêtises. Alors, la vidéo a déjà commencé, mais ma parole n'a pas encore commencé. Bref, mon commentaire est, je vais vous commenter ma séance. Alors, c'est quoi séance? C'est une séance de PEC La séance, je la commence par quoi? Je la commence par développer coucher. Alors, je vais résumer ce, que, ce qui s'est passé avant que je commence à parler. Alors, il se passe quoi? c'est Une barre à vide au pré couché normal. Ensuite, j'ai pris quoi J'ai pris une barre à 60 kg histoire de bien relaxer les muscles, histoire de pas me blesser, de pas me faire une tendinite ou quoi. Ensuite, je suis monté à 80 kg. 80 kg, c'était histoire de porter l'eau, mais pas trop lourd parce que au final, j'ai envie d'atteindre 110 kg et oui, 110 kg. Euh, juste pour, euh, pour dire vite fait, les, la barre à vide, j'ai fait une répétition une vingtaine de répétitions, histoire de d'étendre mes tendons, de ne pas me faire de tendinite en poussant au développement coché. Ensuite, je suis passé à la barre de 60 kg avec 15 répétitions, 12 à 15 répétitions. Ensuite, je suis passé à la, base de, à la barre de 80 kg et j'ai fait 10 répétitions. Ensuite, je suis passé directement à 100 kg, où là, j'ai demandé à quelqu'un de m'assister, parce que 100 kg, c'est pas mon max, mais on s'approche déjà pas mal. Alors, 100 kg, j'ai fait quoi J'ai fait du répétitions de 100 kg bien sûr après 5 répétitions de 100 kg tu es obligé de prendre une bonne 2 minutes de repos on va dire bonne deux minutes de repos j'ai pris 2 minutes de repos après la répétition de 100 kg et là j'avais les petits explosés énormes bref on se passé à la barre de 110 kg mais je ne fais que deux répétitions par 210 kg et là j'avais les petits redescendu normal à une barre de 90 kg histoire de bien relaxer, relâcher le muscle bien descendre le fait que j'étais congestionné j'étais énormément congestionné je suis bien descendu tranquillement tranquille bref <coughs> ensuite je suis descendu à une barre de 80 kg pareil j'ai fait 10 à 12 répétitions 80 kg vraiment cet exercice non, vraiment, excusez-moi. Cette séance, séance 2, cette séance 2 sur les pectos. C'est vraiment pour exploser vos pecs. Et oui, ça vous explose les pecs à la fin. Surtout, n'oubliez pas, n'oubliez pas, ouais, n'oubliez pas, on se connaît quand même. hein On ne se connaît pas vraiment, mais on se connaît quand même. Bref, surtout, n'oubliez pas, quand tu fais tabac, développer couché, prends une position correcte. Là, ensuite, je passe à un développer incliné. Développer incliné, toujours, je commence. Tout à l'heure, j'ai commencé par une barre à vide. Là, j'ai commencé avec une barre à 60 kg une barre à 60 kg normal j'ai fait 12 à 15 répétitions histoire de m'échauffer en fait j'étais déjà échauffé mais c'était juste histoire de commencer le développer incliné parce que forcément c'est pas évident tout le monde sait que le développer incliné c'est un peu, peu l'exercice un, un peu abandonné de la salle de sport bon on le sait tous mais personne le dit c'est un peu un secret de on va dire. bref, ensuite je passe une barre de 66 kg Là, pareil je vais faire entre 8 et 10 répétitions bien franchement bien respirer pendant l'exercice surtout n'oubliez pas votre bout d'eau bien boire c'est bien il faut s'hydrater pendant les exercices sportifs ouais exercice de... ouais bref on m'avait compris tant qu'on se comprend c'est l'essentiel enfin après si vous ne comprenez pas c'est autre chose bref si je passe une barre de 80 kg et là c'est le, le drame mmh. <rire> bref barre de 80 kg pareil je fais entre à 8 répétitions, là je vais plus faire du 8 et répétitions. Et là, franchement, vous, savez, vous, voyez, vous, vous pouvez le constater, je commence déjà à bégayer. Franchement, sur, ma, sur la barre, j'étais un peu non. Euh, hein. Bref, après ces deux exercices, on passe au troisième exercice qui est le développé incliné et inversé. En gros, le développé décliné. Bref, vous m'avez compris, vous voyez à l'écran. <rire> Développer des cliniques, pareil, je commence avec une barre de 60 kg, normal, et des et tout, je fais mes 15 répétitions, 12 à 15 répétitions, tranquillement, histoire de... Ok. Ensuite, là, je commence un peu plus fort, je mets du 70 kg 70 kg c'est quoi 70 kg, c'est du 10 répétitions, 8 à 10 répétitions, c'est lorsque tu vois ce que vous voyez que vous pouvez faire, si vous ne pouvez pas faire mieux. Après, ça, c'est mes poids, vous pouvez adapter à votre à votre level, j'ai envie de dire. Après, je suis pas un gros level, je suis encore un débutant. C'est normal, de, dans la vidéo, je peux faire des erreurs de gestes, des erreurs de, de, de positionnement, des erreurs de gestuelle. Bref, à vous de me dire, à vous de me reprendre et à moi de vous conseiller sur ce que je fais et à moi de vous montrer ce que je fais. En soi, je suis pas un coach sportif, je le répète. Enfin, je ne l'ai pas encore dit, mais je suis pas un coach sportif. Et ce que je fais, c'est vraiment de la musculation de manière à m'améliorer. Avec vous et tous ensemble, tous ensemble. Et, et, et, et, et. Bref, revenons à nos moutons. Ensuite, je passe à une troisième répétition avec une barre... Non, troisième série plutôt. Avec une barre 80 kg. Et 80 kg, je pense, j'ai fait du 8 à 10 répétitions. Normal. Enfin, pas normal parce que c'était un peu chaud. Je sentais déjà comment ça piquait. Du coup, j'ai fait que trois séries au développé décliné. Et là, je suis passé... Ah alter et euh, oui sur un petit bon j'ai pris mon je' j'ai pris mon deux et là j'ai pris bata, des alter j'ai pris des de 30 kg les alters de 30 kg c'est quoi c'est du une série alter de 30 kg ensuite je, je monte en, en alter une série alter de 30 kg et là j'ai fait du 10 répétitions ensuite je suis passé à des alters de 34 kg alter de 34 kg c'est quoi j'ai fait du 8 répétitions si je me rappelle bien allez je suis pas trop sûr on va compter ensemble et de une et de 2, là vous voyez je suis en train de transpirer, et le 3, je fais caca quand même. Et de 4, et de 5, et là je suis enceinte, il y a mon ventre qui bouge, <rire> énorme. Et de 6, ah, j'en ai fait que 6, mais cependant je suis quand même remonté à 36 kilos, je sais pas ce qui m'a pris, j'ai fait du fait du si avec une barre à 34, et j'ai fait du, du et, de, pardon, et des altères à 34, j'ai quand même pris du, des désert à, à 36, je sais pas ce ce qui m'a pris dans ma tête bref j'ai pris des années à 36 j'en ai fait que 5 répétitions par contre vous avez vu je suis vraiment parti de bas pour monter plus ou moins haut 36 kg c'est pas mon max mais juste pour le petit détail mon max c'est 38 kg mais là j'étais un peu fatigué j'avais faim j'avais de sortir des cours en plus on a repris les cours j'étais en examen j'avais pas mangé je pleuré prêt et malheur du monde pour ne pas faire du 38 kg Du coup, je me suis arrêté à 36 kg C'est normal. Bref, j'ai fait 36 kg J'ai fait du... <coughs> euh, j'ai fait du... Premier 36 kg j'ai fait du 6 répétitions. Non, du 5 répétitions. Deuxième 36 kg j'ai fait du 4 répétitions, si je me rappelle bien. Et... Voilà. Bref. Si vous avez des questions, n'hésitez pas à mettre en commentaire. La vidéo s'achève ici. Bon, pour... Euh Récapituler vite fait, Gina Fitness une chaîne YouTube de sport, de mise, remise en forme, fitness, muscu, bodybuilding, même si pour l'instant je ne suis pas très bodybuilding, de Power Slayer, c'est les gars qui portent super nourriture dans les compétitions de malades et tout. On les envie tous. Bref, ouais. en plus, sachant pour un petit détail, un petit détail. vous avez vu dans la tête j'ai fait du 110 kg au développé couché. Pour la petite anecdote et mettez-vous bien, asseyez-vous parce que ça va pour la petite anecdote. C'est la deuxième fois de ma vie que je fais du 110 kg. Développé. En plus, là, je n'ai pas bon, j'en ai fait que deux, mais franchement, mmh. je suis super content car je me suis amélioré. Je pendant pas mal de temps, je suis resté à 100 kg. Développé. Là, je suis monté à 110 kg, ce qui est plutôt énorme pour moi. Bref. En effet, comme vous, le, vous pouvez le constater, cette vidéo arrive à son terme. Surtout, n'oubliez pas de commenter, enfin, de mettre un commentaire si la vidéo vous a plu, si vous, si vous souhaitez voir quelque chose en, en particulier, si vous souhaitez euh, voir un exercice en particulier, une machine en particulier, si vous souhaitez travailler un muscle en particulier, si vous souhaitez travailler n'importe quoi en particulier, hein, que vous soyez un, un gars, une fille, un grand-père, une grand-mère, un papy, une mamie, un bébé, une bébé, peu importe, je vous conseille, bref, vous me conseillez, je vous conseille, encore une fois, je ne suis pas coach sportif, je m'améliore au fur et à mesure, je suis encore, pour l'instant, au stade d'amateur, ok, alors, soyez indulgent dans les commentaires, certes, je ne fais pas forcément les bons mouvements, les bons mouvements comme je l'ai dit tout à l'heure, je ne prends pas les bonnes positions, non plus. enfin, Fois, j'essaie quand même de, de, de, de faire de mon mieux, bien sûr. Mais je vais pas chercher à prendre des, mauvais, des mauvaises positions. Ah, ouais. Je vais pas chercher à prendre un mauvais positionnement exprès. Je vais plutôt chercher à m'améliorer. Ok, alors encore une fois, je suis là pour conseiller, être conseillé et répondre aux questions. Ok, alors n'hésitez pas à mettre un commentaire, un pouce bleu ou vert. Je ne sais plus de quelle couleur c'est, je crois, c'est bleu. Un pouce bleu si vous avez aimé la vidéo. Et à la partager avec vos amis, votre famille, vos cousins, vos copines, vos nanas, vos professeurs, vos... Toute la famille, je ne sais même pas vos voisins, tu me peu importe, on s'en fout. Partagez la vidéo un maximum. Et, euh, et voilà. Bref, c'était Tina pour une vidéo spéciale petto sur la chaîne Tina Fitness. Allez, on se retrouve à la prochaine, les sauvages. Et surtout, n'oubliez pas, garder la pêche. Et la forme et la patate et la banane et l'abricot et l'orange et, et le citron même si c'est pas vraiment fruit. On un fruit mais je sais pas vraiment gardez ce que vous voulez et peu importe à vous de voir à vous de choisir c'est votre vie faites en ce que vous voulez allez je vous dis à la prochaine pour une nouvelle séance à ciao bonsoir